Il est bon pongons de formelée la pète avec son régulateur salut les amis dites moi comment ça va dites moi le racontez moi le week-end que vous avez passé je rentre tout juste de nantes 5h56 je vais bosser je rentre dans un week-end de taf à nantes j'ai fait des trop Kick Murphys, un groupe de rock celtique irlandais, c'était le feu. Euh, je suis sulfaté, on est parti de l'entrepôt hier matin à 7h. Et là on est donc arrivé, à, je sais pas, hein. j'ai dû arriver chez moi, chez moi vers 16h30, 17h, je suis pas fait gaffe. Enfin bon voilà, je suis reparti dans la foulée. Pour le boulot de la semaine, je suis décalqué, mais c'était vraiment sympa. Et vous, hein, dites-moi... Hein j'ai eu aucun regret à faire un groupe de rock irlandais malgré la défaite de l'équipe de France de rugby face à l'Irlande il faut savoir faire la part des choses d'autant qu'en l'occurrence le meilleur à gagner enfin voilà quoi je suis là pour rentrer je suis arrivé dans l'autre sens là en voiture quand euh, je suis au bout de cette avenue là donc à, je sais pas à 300 mètres euh, il me reste euh, qu'est-ce que j'ai vu 6 ,2 km 2 quand je suis au panneau que vous voyez là en voiture, il reste 6 km2 pour aller chez moi. Il y avait 22 minutes. 6 km, 22 minutes. On a mis 4 heures à faire 345 bornes. Et ensuite, 6 bornes, 22 minutes. C'est incroyable. Le disparition. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, t'es là, tu y restes. Hein Nantes, vous êtes beaucoup trop chaud. C'est un, un groupe de rock qui tourne depuis un moment qui est particulièrement agité sur scène et donc dans la foule et il y avait des fumigènes, des fumigènes de stade de foot. J'ai parlé avec le bassiste à la fin du concert qui est venu nous voir, il était ébahi. On dit ouais d'habitude c'est en Europe de l'Est qu'on voit ça, là les mecs c'est des fous, il y en a eu toute la soirée, c'était incroyable, on a particulièrement kiffé celui-là, c'était incroyable, le zénith de Nantes était plein, ça fait 9000 personnes je crois, 9008, 9, c'était une ambiance particulière, oula, je pense que c'est les flics qui expliquent à l'ambulance qu'elle n'est absolument pas prioritaire, le saviez-vous L'ambulance possède une sirène trois tons qui n'indique pas une notion de priorité sur le reste des usagers de la route. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui Il est fou. Oh, mais il est timbré, lui. Et donc c'est la sirène 2-tons qui est synonyme de priorité qu'on doit laisser passer. La sirène trois tons d'une ambulance, c'est pour lui faciliter le passage, pour coopérer quoi, mais absolument pas prioritaire. Puisqu'il n'y a pas de, je vous parle des ambulances, euh, pas des véhicules de premier secours, hein. genre pompiers, Samu et tout, ça c'est pas des ambulances, c'est des véhicules de premier secours. Eux sont prioritaires. Les ambulances, c'est le transport de malades, euh, les petits vieux d'un hôpital à l'autre, euh, les gens blessés euh, de chez eux à chez le kiné, c'est pas prioritaire. Hein. Oh, ça pue et ben après un énorme utilitaire une petite Clio et une jolie moto je peux vous dire qu'est ce que je préfère c'est conduire la moto quand même hein. c'est plus rapide plus pratique plus cool stage truck mais non me dis pas que c'est ici hein. non c'est ça alors pardon c'était une remarque à moi même euh, je suis arrivé souhaitez moi bonne chance et puis on rentre Ciao Merveilleux Fin de cette interminable journée qui a commencé par un road trip depuis Lille en camionnette. Nantes, d'ailleurs, depuis Nantes. C'est pas mal si je me trompe pas. Et là, pour le retour, on n'a pas de périph', mes amis. On va rentrer par les beaux quartiers, comme à l'accoutumée. Paris est vide, il est 5h, Paris C'est s'éveille, non il est 1h15 et Paris dort, ça ronque sévère. Je suis démonté, je pense que j'ai dormi 5h sur les 48 dernières heures, avec 8h de route au milieu, et plusieurs fois 12 heures de travail c'est un beau score c'est ça les jeunes de l'an 2000 je voulais prendre le là mais j'ai pas de confiance on va aller plus loin il y a Paris-Bayern demain ou Bayern de Paris je sais pas d'ailleurs mais bon Paris rencontre le Bayern ça va chialer encore J'espère que c'est au Bayern, parce que sinon ça va être le zbul dans la ville demain. Oula, c'est pas le meilleur endroit pour s'arrêter, amigo. C'est agité là sur l'avenue aujourd'hui, dis non? aujourd'hui ce soir maintenant quoi. oh il refait froid incroyable <coughs> faut pas crier monsieur il est tard les gens dorment on a compris je l'ai eu pas bouger il y a un bug là il y a un tram, il n'y a pas de tram et il fait un bug chef là et bien merci tout le monde d'avoir attaqué la semaine avec moi faites attention à vous euh, partagez, mangez, buvez et prenez pas la cocaïne avant le sexe parce que sinon euh, vous allez avoir un accident de voiture voilà à demain pour la prochaine ciao